Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire des Folie Web. Je suis ravie d'être avec vous ce matin, je suis anne je fais partie de l'équipe des Folie Web et je suis bien accompagnée puisqu'on n'a pas un intervenant, mais on a deux intervenants pour, pour le prix d'un, j'ai envie de dire, ce matin. Merci à tous les deux d'être présents. Euh, on a tout d'abord Marie-Odile Caru qui est responsable d'acquisition chez Celsi. Bonjour et bienvenue à toi Marie-Odile. Merci, je suis euh, ravie d'animer ce webinaire avec, euh, avec vous. Pour la première fois, c'est une première, donc euh, bienvenue à toute l'équipe de, de celle-ci euh, sur ce webinaire. Et puis on est avec Pierre-François aussi, euh, qui est directeur marketing des Folies Web et de Neo Camino. Bonjour, bienvenue à toi Pierre-François. Salut Anne-Émilie, bonjour à tous et ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Et aujourd'hui, on va parler euh, de transformation de prospects en clients de manière plus rapide grâce au marketing automation et euh, à un CRM euh, bien au carré. Euh, du coup, vous allez nous expliquer, nous donner tous euh, vos astuces, tous vos retours d'expérience, tous vos conseils pour aider les participants du jour qui sont vraiment très nombreux. Je vois les messages qui défilent. Un grand merci à vous euh, d'être présents, d'être ponctuels. Ça fait toujours très plaisir à l'équipe et aux intervenants qui viennent euh, nous voir, euh, de, de, bah, de voir ce dynamisme, cet engouement autour des webinaires. Donc, merci, un très grand merci aux participants d'être là. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le, dans le chat comme le font euh, tous les participants en ce moment. Et puis, ce qui est super chouette, euh, ce qu'on vous propose sur euh, pas mal de webinaires, c'est aussi de nous partager peut-être euh, qui vous êtes, euh, tout simplement ce que vous faites dans la vie, votre projet, si vous êtes un porteur de projet, votre euh, activité, si vous êtes un un, un indépendant, un dirigeant d'entreprise, euh, votre service ou, ou votre produit, parlez-nous de ce que vous faites, ça pourra euh, toujours euh, servir à Marie-Odile et à Pierre-François euh, pour prendre euh, des exemples euh, sur leur, leur webinaire. Je suis en train de me dire qu'on a tous les trois des prénoms euh, composés ce matin, c'est très, très rigolo, voilà, la, pour la petite histoire. C'était la petite anecdote du jour. Ce que je vous propose en attendant de commencer ce webinaire, euh, c'est de vous faire une petite présentation des folies web. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous organisons des événements gratuits, euh, que ce soit des ateliers en présentiel un petit peu partout en France, mais aussi des webinaires comme aujourd'hui, des formats en ligne pour que les gens qui ne sont pas présents dans les villes où on se trouve puissent assister à nos événements et nos événements. Le but c'est qu'ils soient le plus concret possible et surtout qu'ils soient actionnables, c'est-à-dire que vous puissiez facilement passer à l'action après euh, avoir assisté nos événements. Euh, notre mission, vraiment notre objectif principal, c'est de vous aider, les euh, indépendants, les dirigeants de petites entreprises, mais aussi les porteurs de projets à réussir grâce à Internet. Donc on aborde ensemble. Euh, tout un tas de thématiques qui ont attrait au numérique, euh, on, on va parler de création de site, euh, d'emailing comme aujourd'hui, de CRM, on va parler de référencement, de publicité, de réseaux sociaux, etc., etc. Pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair et passer à l'action euh, assez rapidement et que ça serve à vos objectifs sur votre activité euh, professionnelle. Alors, très souvent, on nous demande comment c'est possible d'organiser 100% de nos événements de manière gratuite pour tous les participants, ce qui est vraiment très chouette pour vous. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a deux partenaires co-organisateurs qui euh, nous aident à l'année à organiser tous ces événements. Notre premier partenaire, peut-être certains d'entre vous connaissent ce partenaire, c'est l'AFNIC. L'AFNIC est une association à but non lucratif qui est finalement le gestionnaire du nom de, du, des noms de domaine en .fr, gestionnaire du .fr en France et la l'AFNIC soutient les Folies Web via son programme qui s'appelle Réussir en .fr. Le Le.fr est partenaire de la transformation numérique des petites entreprises françaises depuis 2014 avec un objectif, vous donner les clés d'une présence en ligne maîtrisée et indépendante. Je trouve que c'est important de le souligner. Si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce partenaire mais aussi bah, voir ce qu'il vous propose dans le cadre de ce partenariat, je vous poste dans le chat un petit lien vers notre ressourcerie Follyweb où vous retrouverez plein d'informations sur nos partenaires, mais aussi les offres qu'ils vous proposent dans le cadre de ce partenariat. Et puis, notre deuxième partenaire qui est Néo Camino. Euh, ce que je vous propose, ce n'est pas euh, que je vous en parle moi, puisqu'on a euh, aujourd'hui le directeur marketing de Néo Camino. Euh, Pierre-François, je te passe euh, la balle pour nous présenter euh, rapidement Néo Camino. Oui, ça marche. Je vais essayer d'être court parce qu'on sait que les phases d'introduction, c'est toujours un peu longuet pour tout le monde. Euh, je vais quand même me présenter rapidement. Donc, effectivement, je suis directeur marketing pour Les Foliables et puis pour Neocabino. Euh, J'y suis arrivé il y a un an et demi aujourd'hui et euh, auparavant, j'ai travaillé pendant 12 ans pour euh, Ninkazi, fabrique de bière, distillerie, réseau de bars, restaurants et activités de spectacle. Donc, avec plutôt une activité à l'époque purement B2C, j'ai notamment géré un site e-commerce, et donc bah, vous pouvez nous poser des questions autant sur des pratiques par rapport au marketing automation CRM, par rapport à du B2B, par rapport à du B2C et du commerce, je serais ravi de répondre à vos, à vos questions. Et donc Neocamino, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, notre promesse, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise à réussir sur le digital et en faire un vrai levier de croissance durable. C'est la particularité de notre approche. Comment on le fait On le fait avec du conseil stratégique. On vous aide à bâtir votre stratégie digitale. Et enfin, on vous aide à la déployer, euh, notamment par un outil de marketing tout en un qui est vraiment fait pour des entrepreneurs, des TPE et des PME c'est vraiment l'essentiel du marketing réuni pour piloter votre activité et votre acquisition de prospects et enfin on vous accompagne sur une brique service euh, que ce soit pour de la délégation de prestations, de type prospection euh, création de contenu euh, campagne ads, euh, création de sites, de blogs, de e-commerce, optimisation etc, j'en passe et des meilleurs et on accompagne aujourd'hui un peu plus de 400 clients au quotidien depuis 2012 on, on a accompagné plus de 2000 entreprises euh, autant des e-commerçants que des métiers de service de l'industrie, des indépendants, euh, j'en passe et des meilleurs. Et, euh, et aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour euh, vous faire ce, ce petit euh, présentation de webinaire. Voilà, je laisse la main à Marie-Odile. Oui, alors ravi d'être ici avec vous. Donc euh, Marie-Odile, je suis responsable acquisition chez celle-ci depuis juillet 2021 et j'ai plus de 12 ans d'expérience moi, plutôt en B2B du coup, dans des très grands groupes ou dans des TPE ou PME de différentes tailles. Alors celle-ci, qu'est-ce que c'est On est une CRM française, on est basé à La Rochelle et à Bordeaux. On a une équipe de 160 personnes aujourd'hui. Celle-ci propose trois solutions, que sont une solution de prospection commerciale qui est vraiment dédiée aux équipes marketing et commerciales, une solution de facturation euh, plutôt dédié aux équipes administratives et financières et un outil de gestion de trésorerie également euh, à destination des équipes dirigeantes et administratives financières. On opère dans 40 pays avec plus de 7000 clients euh, et on est euh, aujourd'hui une solution qui est très ouverte sur son écosystème puisqu'on a plus de 80 partenaires avec lesquels on travaille et qui s'intègrent à la solution celle-ci. Euh, voilà pour la présentation de celle-ci. Donc on démarre, on a 45 minutes ensemble, un peu plus. Euh, c'est ce que j'allais euh, dire. Euh, pas de souci, Marie-Odine. Merci à tous les deux pour cette petite présentation. Euh, on va passer environ 45 minutes de présentation et puis on se gardera un temps de questions à réponse à la fin, à voir en fonction de, votre, de vos questions aussi. Peut-être qu'on prendra plus de temps pour vos questions. Euh, je voulais juste vous préciser que vous aurez accès au replay euh, de ce webinaire, dès la fin du webinaire, sur le même lien qu'actuellement. Il n'y a qu'un seul lien pour l'événement. Et puis, je vous invite à remplir le questionnaire en fin euh, de session, euh, puisque ce questionnaire vous permettra de nous donner votre avis, mais aussi de demander à être recontacté par euh, l'intervenant du jour. Donc, on va dire que c'est Marie-Odile, puisque vous aurez aussi la possibilité d'être recontacté par néo Camino, si vous le souhaitez. Et enfin, vous pourrez télécharger le support de la présentation euh, que vous recevrez par mail dès la fin du questionnaire de satisfaction. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. Je vous laisse avec Marie-Odile et Pierre-François. Voilà, donc, bah, je vais démarrer. Et globalement, l'idée de ce webinaire, c'est de vous accompagner sur comment générer des prospects, les transformer et surtout avoir une visibilité très claire sur euh, la mesure de la performance. Donc, euh, c'est d'où l'intérêt de l'association entre celle-ci et nos caminos, de savoir finalement quand je génère un prospect, est-ce que je le transforme en client et quand je le transforme en un client, est-ce que je l'ai bien facturé et est-ce qu'il était rentable finalement ce prospect par rapport à mes leviers d'acquisition. Donc, c'est un peu le sujet du jour, on va le découper en, en quatre étapes et surtout, on va essayer d'être très pratico-pratique dans... Tout ce qu'on va faire euh, en termes de présentation, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions euh, et, euh, et à répondre au petit sondage voilà, sur euh, le petit bouton en bas à droite, savoir si vous êtes finalement déjà équipé d'un outil de, de CRM, Marketing Automation, c'est super intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Euh, le tout premier point, c'est finalement comment je vais euh, construire euh, euh, ma stratégie de marketing automation, finalement, de la capture de contacts à la génération d'un prospect qualifié, parce que c'est une chose de capturer des contacts, mais ça en fait pas forcément un vrai prospect et encore moins un prospect qualifié. Il y a un certain nombre d'étapes. Aujourd'hui, le marketing automation, qui se développe énormément ces dernières années, c'est un fantastique levier pour vous faire gagner du temps et en efficacité et en rapidité. Et donc aujourd'hui, bah, il faut se bâtir une stratégie. Quand vous vous posez cette question-là, de dire « tiens, je veux accélérer mes ventes, je veux convertir mieux, plus vite euh, », rappelez-vous un peu finalement ce triptyque qui est extrêmement important de toute stratégie. Euh, quel est votre état des lieux d'aujourd'hui, votre stratégie actuelle euh, Quels sont les résultats que vous avez générés et quel est votre budget et en fonction de tout ça, vous allez pouvoir bâtir euh, finalement votre stratégie, vous dire « tiens, où est-ce que j'ai envie d'aller euh, ?» Sans aller sur un cahier des charges, posez-vous finalement les bonnes questions et faites l'état des lieux de votre stratégie. Ça, il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. Là, je vous en ai mis quelques-unes qui me paraissent clés, qu'on pose nous-mêmes à nos clients chez NoCamino quand on les accompagne dans l'utilisation d'outils d'automatisation de leur marketing. Quels sont les leviers digitaux que vous avez activés Est-ce que vous avez un site web, un blog, un e-commerce Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux, un podcast ou autre Est-ce que vous avez une stratégie pour convertir ces personnes qui utilisent vos réseaux sociaux et podcasts d'une manière ou d'une autre, euh, voilà, ça c'est des leviers qui sont euh, très classiques, mais néanmoins, il faut savoir à un moment comment vous les convertissez. Posez-vous la question du tracking. Est-ce que vous êtes capable de suivre précisément, tiens, ce prospect, je l'ai généré grâce à tel et tel levier Extrêmement important, parce que vous n'allez pas vous comporter de la même manière, en certains cas, en fonction du levier qui a été utilisé je décharge un contenu sur un site web, ce n'est pas la même chose que consulter un webinar ou faire une demande de rendez-vous directement par téléphone. Posez-vous la question, est-ce que je peux traquer Est-ce que je le fais déjà Et qu'est-ce que j'ai envie de traquer Est-ce que vous générez des prospects finalement grâce à ces leviers Est-ce que vous les activez comme il faut Oui, non Posez-vous la question si vous ne les convertissez pas suffisamment est-ce que je demande trop d'informations Est-ce que je ne demande pas les bonnes informations Est-ce que ma valeur proposée en face de la récupération de coordonnées, elle est suffisamment forte C'est extrêmement important. Et enfin, est-ce que vous avez une segmentation de vos prospects et de vos clients Et comment vous les segmentez Quels sont les critères que vous avez Est-ce que votre donnée, elle est normée Qu'est-ce que j'entends par normer Est-ce que vous êtes capable de dire, tiens, j'ai des gens, c'est des chefs d'entreprise, c'est des directeurs commerciaux ou des directeurs juridiques, etc. etc. Pourquoi c'est extrêmement important d'avoir une donnée normée On va le voir un petit peu après. C'est ce qui va vous permettre de mettre en place des cadences spécifiques par rapport à votre stratégie. Donc voilà, ça je pense c'est vraiment le tout premier sujet sur lequel vous devez vous poser avant d'embrayer euh, une réflexion sur le, le marketing et automation. Le deuxième sujet, c'est vraiment, posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez effectivement comme euh, levier activé sur la capture de prospects Comment on s'y prend finalement pour capturer des prospects Aujourd'hui, l'intérêt quand même du digital, c'est qu'on peut être extrêmement imaginatif. Il y a un nombre de possibilités qui est quasiment infini. Euh, ici, j'ai mis des exemples de celle-ci et de nos caminos. Euh, par exemple, celle-ci, quand vous allez sur leur site web, vous avez pas mal de leviers, euh, à savoir le bouton en haut à droite, se, co se contacter, celle-ci, faire un essai gratuit, demander une démo. L'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de se dire en fonction de l'intentionnalité, du niveau de maturité euh, de votre internaute, je vais rentrer par telle porte ou telle porte. Euh, ça peut être effectivement des prises de rendez-vous, ça peut être des audits gratuits d'une stratégie, des choses qu'on fait par exemple, nous chez No Camino, j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, Aujourd'hui, des, des possibilités, il y en a finalement autant que votre imagination. Euh, une fois que vous avez capturé votre prospect, grâce à ces différents leviers. Hein, on peut les voir encore ici dans ce schéma que j'aime beaucoup parce qu'il euh, vient vraiment illustrer la mécanique du marketing digital d'aujourd'hui pour aller jusqu'à la, la génération d'un chiffre d'affaires. Euh, c'est qu'on peut attirer par son site internet, son blog, de la pub en ligne, Facebook Ads, Google Ads, j'en passe des meilleurs, les réseaux sociaux, de l'emailing, de l'événementiel comme ce webinaire aujourd'hui ou encore par euh, vos partenaires. On sait que les partenaires, c'est quelque chose qui se développe aussi énormément ces dernières années. Et bien, hein, à un moment, pour les conversations, euh, vous avez le choix de tous les appeler un par un ou tous les contacter par email de manière individualisée euh, ou alors de se servir de l'outil de marketing automation, donc de l'automatisation du marketing pour convertir plus vite grâce à votre site internet ou grâce à des plateformes tierces pour derrière en générer du chiffre d'affaires. Et donc euh, finalement le marketing automation il peut être à, dans toutes les étapes du tunnel de conversion euh, et on va voir un petit peu après quelques cas d'usage, je vais vous donner des exemples les plus concrets possibles que vous allez pouvoir peut-être mettre dans votre cahier des charges, dans votre expression de besoin pour avancer si vous n'êtes pas encore lancé ou pour optimiser vos campagnes si vous y êtes déjà lancé sur ces sujets là. Euh, Peut-être juste revenir sur le sujet du marketing automation, parce que là, on a parlé stratégie, etc. Moi, je pense que c'est important de rappeler euh, la définition. En plus, on est sur un anglicisme, et on n'aime jamais trop ça au follow up les anglicismes. On va essayer de démystifier de rendre accessible. Surtout que finalement, aujourd'hui, le marketing automation, c'est vraiment accessible à tout le monde. Vous pouvez être entrepreneur, une TPE, ne pas avoir de responsable marketing. C'est tout l'intérêt de ces outils, c'est qu'ils vous font gagner un temps de dingue et qu'avec euh, finalement assez peu de temps, du moins un temps initial important, mais après ça déroule plutôt bien, vous allez pouvoir avoir une mécanique de génération de prospects qualifiés. Donc le marketing automation, finalement, qu'est-ce que c'est C'est l'automatisation de campagnes marketing qui vont être déclenchées par un ensemble de conditions que vous allez définir au préalable en fonction des comportements de vos utilisateurs, de vos prospects ou de vos clients d'ailleurs, hein, parce que ça peut être lié aussi au comportement de vos clients. Et aujourd'hui, on peut automatiser énormément de choses. Le plus évident pour vous, le plus classique, ça va être l'envoi d'email. L'email, c'est encore un fantastique outil aujourd'hui de conversion avec des taux d'ouverture, des taux de clic qui sont énormes. Vous auriez tort de vous en priver. Vous pouvez automatiser également l'envoi de SMS. Vous pouvez également automatiser une segmentation de contacts. Et oui, parce que l'automatisation du marketing, ce n'est pas que qu'automatiser des campagnes, ça peut être aussi automatisé, euh, bah tiens, j'ai identifié qu'il avait tel comportement, donc lui, je vais le segmenter et je vais dire qu'il fait partie de telle case, à savoir le prospect chaud, ou à contrario, lui, c'est un étudiant, moi, je ne touche pas les étudiants, il est hors cible. Et tout ça, le marketing automation va vous permettre euh, très simplement d'automatiser euh, vos, euh, vos actions. Euh, le tout premier point, forcément, qui dit campagne de marketing automation, ça va être de définir, euh, finalement, euh, vos scénarios. Et pour définir des scénarios, il va falloir s'adapter à qui bah, À vos prospects et à vos clients. Et euh, pour s'adapter à tout ça, il va falloir savoir à quel moment de vie euh, vous en êtes avec votre prospect. Euh, donc là, il va falloir s'appuyer sur votre tunnel de conversion. Donc, je rappelle, le tunnel de conversion, hein, c'est euh, toutes les étapes par lesquelles va passer votre prospect, de la partie visibilité, notoriété, jusqu'à une phase de découverte et de considération, il prend conscience du problème qu'il a et vous allez essayer de l'accompagner à résoudre ce problème-là, de la Pierre phase de conversion. Oui. moi je te coupe, il me semble que les participants remontent le fait que le, la présentation est restée figée à une oh slide. Oh Mon Dieu, j'aurais dû le savoir avant, désolé, j'étais concentré. Non, non, mais pas de souci. Voilà, donc je remonte mon petit schéma là sur le marketing automation au cœur du funnel. Vous auriez dû me le dire avant, ah ah euh, c'est pas grave. Euh, et donc, euh, donc j'en étais à, à la slide suivante, donc le marketing automation, qu'est-ce que c'est Voilà, qu'est-ce qu'on peut automatiser L'envoi d'email, de SMS. Et donc, j'en étais là. Définissez vos besoins en fonction de vos enjeux. Donc, définissez ce que vous avez envie de faire dans vos campagnes de marketing automation euh, en fonction euh, de euh, votre problématique ou en fonction de vos besoins euh, Est-ce que vous avez un problème pour transformer euh, votre visibilité, votre notoriété, toutes vos actions marketing euh, du haut du funnel pour euh, en faire des prospects qualifiés Ou est-ce que vous avez du mal à transformer vos prospects qualifiés en clients voilà, Définissez bien vos besoins. Ou encore le sujet de la fidélisation. Où, voilà, on va voir quelques exemples euh, avec Mario Dette qui sont passionnants et qui sont super importants euh, pour vous à activer. On, on vous expliquera pourquoi. Voilà, Les fonctionnalités clés aujourd'hui du marketing automation, tous les outils font globalement à peu près la même chose. Après, ça va dépendre de votre niveau de maturité, d'expertise, etc. Et surtout, le temps que vous allez y allouer, parce que bah, plus il y a de fonctionnalités, plus il faut y allouer du temps. Euh, ça va être en gros la segmentation de vos campagnes, la création de parcours avec un certain nombre de séquences, pour en avoir 3, 4, 5, 6, 10 si vous voulez, un éditeur d'email ou de SMS, et enfin, le sujet qui est clé et qui va faire le lien avec celle-ci, c'est le tracking et le reporting, à savoir votre capacité à évaluer l'impact de vos actions marketing, de ces campagnes, euh, au service de votre performance. Voilà un petit peu le travail euh, qu'il va falloir faire en termes de stratégie, en termes de définition de vos besoins, de bien savoir où est-ce que vous avez envie d'intervenir. Une fois qu'on a compris là où on a envie d'aller, là où on a envie de mettre son énergie, il va falloir rentrer dans le cœur du sujet, et à savoir commencer à, faire la, à mettre en place l'une des toutes premières missions, à savoir la préparation de votre base de données et la phase de segmentation. Souvent, on a tendance à l'oublier alors que c'est l'une des clés euh, de la réussite de vos campagnes. On ne peut pas avoir un seul scénario pour l'ensemble de vos prospects. Vous êtes obligé d'adapter euh, votre stratégie de marketing automation en fonction de qui euh, vous avez en face de vous. Et aujourd'hui, le fait de segmenter, ça peut être énormément de choses. On peut, Je vous ai donné trois exemples, mais il peut y en avoir des, des milliers. C'est quelque chose qui doit se rattacher à votre travail autour des personas notamment. Le persona, ça peut être quoi Ça peut être, je vous donne un exemple ici très concret qui est celui chez nous Camino, nous on s'adresse à des chefs d'entreprise, des indépendants ou des responsables marketing, ou encore des entrepreneurs. On peut aussi, pourquoi pas, avoir des questions de sociodémographie. Si vous êtes un lieu physique et que vous avez envie de mettre en place des campagnes de marketing, euh, bah, vous avez envie de savoir s'ils habitent euh, dans, votre, euh, dans votre zone d'installation, etc., etc. Et enfin, un point qui est très important, c'est le comportement de vos utilisateurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un nouveau prospect Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà converti plus de 3 ou 4 fois J'entends qui a déjà téléchargé un guide, qui a demandé une démo, qui a fait une demande de rendez-vous, etc. etc. Ça, ce sont des éléments de comportement de votre prospect qui sont super importants pour pouvoir définir vos campagnes. Et enfin, il y a le sujet de l'intentionnalité. Là aussi, c'est une des clés. Est-ce que c'est quelqu'un qui finalement a juste téléchargé une étude de cas ou est-ce que c'est quelqu'un qui a expressément demandé euh, un prix, euh, une demande de démo et qui a envie de se lancer euh, sous moins de trois mois Voilà, ça, ça fait partie des différents critères. Tous ces éléments-là, il va falloir que vous les structuriez soit par vous-même, soit vous, vous faites aider sur ces sujets-là qui peuvent être un peu techniques. Mais aujourd'hui, il va falloir que votre base de données ait un certain nombre de critères, de champs, où vous allez pouvoir y mettre finalement vos prospects pour pouvoir derrière mettre des campagnes. Donc là, on a défini la stratégie, on a défini euh, ses besoins, on sait à quel moment on veut euh, travailler euh, ses campagnes de marketing automation, on a fait sa préparation de base de données, bah, à un moment, il va falloir se lancer. Et pour se lancer, bah, parfois, on a besoin un petit peu d'idées pour savoir c'est quoi finalement les bons exemples, etc. Et donc là, je vais essayer d'être extrêmement concret euh, sur tout ce qu'on peut faire, euh, sur les différents scénarios. Et pour être très clair, très simple, j'ai pris le tunnel de conversion euh, où on retrouve finalement les différents leviers hein, de, que vous allez voir sur la droite euh, d'activation de, de, qu'on peut utiliser. Hein, je rappelle, quand on est sur une démarche de notoriété, ça peut passer par les réseaux sociaux, la pub en ligne, le SEO, euh, votre blog, etc. Euh, en, a contrario, quand vous êtes sur des sujets de conversion, on va beaucoup plus parler d'offres commerciales. Voilà, 20% de remise sur votre première année ou une démo gratuite. On ne va pas utiliser les mêmes leviers en fonction de l'état d'avancement de votre prospect. Et euh, je vais vous donner un exemple pour euh, chacun, histoire de, de matérialiser euh, tout ça et que vous puissiez vous lancer sur le sujet. Euh, exemple numéro un qui moi me paraît une des clés euh, dans le marketing automation, c'est-à-dire une fois que j'ai un prospect qui rentre euh, dans ma base de contact, euh, je vais lui envoyer un tout premier email qu'on peut appeler email d'onboarding ou email de bienvenue. Euh, c'est un, un contenu qui me paraît extrêmement important euh, notamment par rapport au fait quand on revient un petit peu en amont quand je rentre euh, finalement dans la base du, de contact d'une structure je ne sais pas, celle-ci, Nokem 2 peu importe votre activité ou même un e-commerce hein, vous capturez le contact pour adhérer à une newsletter euh, souvent c'est le tout premier ou l'un des tout premiers points de contact avec l'entreprise généralement euh, et donc ça peut passer par des éléments un petit peu externes de votre marque. Je pense à la pub en ligne ou euh, la création d'un blog. Euh, quand vous capturez un contact, il a une, finalement une vision assez peu claire de qui vous êtes. Euh, et ça, c'est très important de tout de suite vous présenter, expliquer qui vous êtes, quelle est votre mission, quel est euh, votre ADN euh, et euh, quels sont les produits que vous êtes capable de proposer. Moi, ce que j'ai coutume de dire, euh, c'est que le tout premier point de contact, euh, il est, il est très, très important dans la conversion future et euh, j'ai tendance à dire euh, en interne, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression, c'est l'opportunité rêvée euh, de, de, faire une, de, de, de montrer qui on est de manière très claire, euh, de montrer votre identité de marque, etc. Donc, le tout premier sujet, c'est Envoyer un email de bienvenue. Là, je vous ai mis l'exemple des Folies Web. À partir du moment où vous vous inscrivez pour la toute première fois au folie Web, vous recevez un email de bienvenue parce que ça se trouve, vous, vous êtes inscrit par, je dis une bêtise ici, par celle-ci parce que vous êtes client celle-ci. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler des Folies Web. Ben, l'intérêt, c'est que là, vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Vous allez peut-être avoir envie de creuser et de savoir un peu plus qui on est. Vous allez vous dire, bah tiens, c'est chouette. Moi, j'ai envie de monter en compétences sur le sujet du marketing digital. J'ai envie d'en savoir plus. Eh ben, euh, je, je vais creuser. Donc c'est un tout premier levier au service de la visibilité, de la notoriété hein, pour pouvoir derrière un peu plus découvrir euh, l'entreprise. Et Je rajouterais un point, Pierre-François, ouais. on se demande souvent euh, quelle est la performance de, genre, de ce genre d'email, on se dit bah, pourquoi le faire Donc, tu le, dis, si, tu le dis très bien, c'est la réassurance. Il faut savoir que les, les mails de bienvenue, les premiers emails que vos clients reçoivent en général quand ils ont une première interaction avec votre marque, sont les emails qui sont les plus ouverts. Vous avez un taux de traction et un taux, vous pouvez monter à des taux d'ouverture à 70-80% puisque les personnes sont mmh. présentes et elles sont prêtes à vous écouter et à rentrer en contact avec vous. Donc, ces emails-là mmh. sont critiques dans une stratégie de marketing automation et de rencontre d'un prospect avec une marque. Et c'est ces emails-là qui sont peut-être les plus performants parfois mmh. euh, dans le rapport puisque ce sont des emails qui, des emails qui sont extrêmement ouverts. Mmh. Ouais, tu as complètement raison de le dire euh, et, euh, et je dirais même plus euh, à un moment il va falloir humaniser la relation dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas parce que vous êtes sur des outils digitaux euh, qu'il faut, faut vous mettre dans la place, à la place d'un robot et de dire bah tiens j'automatise, donc je vais faire un truc euh, bonjour, bienvenue dans machin. Non, à un moment, euh, c'est comme si vous aviez euh, un badaud qui se rendait dans vos, votre commerce de proximité. Euh, voilà, moi, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai un client qui rentre, c'est euh, « Bonjour, comment allez-vous Ça nous fait plaisir de vous avoir, etc. Ben, » Finalement, c'est exactement la même chose, mais déportée sur le sujet du digital. Et donc, c'est effectivement, euh, vous allez avoir une réponse en face. Quand j'entends quoi Par réponse, une ouverture d'un email, peut-être des clics, etc. Euh, c'est là où typiquement, effectivement, on a les meilleurs taux d'ouverture et les meilleurs taux de clics. Et c'est normal, c'est parce que là, on est complètement euh, euh, dans une démarche purement conversationnelle et pas commercial. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, ne tombez jamais dans l'écueil d'être dans du marketing automation 100% orienté transformation. Pensez toujours à la relation, à la valeur que vous allez apporter à vos prospects et à vos clients. Deuxième exemple, on descend un petit peu dans le funnel, c'est finalement des sujets encore un petit peu plus précis, ça va être la conversion après un téléchargement. Euh, d'un contenu, un, un exemple parmi d'autres je trouve que c'est assez intéressant euh, quand vous allez sur le site web d'une entreprise vous téléchargez un livre blanc là déjà on est sur quelque chose où on s'intéresse à un sujet en particulier si je télécharge un guide sur euh, comment m'équiper d'un CRM en 2023 euh, euh, bah, c'est peut-être que je m'intéresse à ce sujet là et que j'ai envie d'avancer, donc je suis déjà dans une phase où euh, j'ai envie de creuser le sujet et là vous avez tout intérêt à peut-être avoir des emails un petit peu plus complet euh, qui vont apporter encore un petit peu plus de valeur à votre prospect. Là je vous ai pris un exemple, qu'est-ce qui se passe quand euh, chez Neo Camino, sur, euh, voilà quand vous allez sur le site web, vous téléchargez le guide sur euh, la génération de business grâce à LinkedIn. Euh, j'ai joué carte sur table, j'ai fait une screenshot la dernière fois et euh, bah, nous, on va déjà le remercier, on va lui remettre le lien pour qu'il le télécharge et on va lui apporter dans le mail encore plus de ressources. Et on va lui dire, bah voilà, si vous voulez creuser le sujet de LinkedIn, sachez qu'on a des webinaires liés à ça. Vous pouvez retrouver des articles de blog, vous pouvez retrouver des études de cas de clients qui ont réussi grâce à LinkedIn. Euh, Renseignez-vous, euh, essayez de, de creuser encore le sujet, de monter en compétences. Et ouais, comme vous pouvez le voir, vous arrivez à être sur des, des taux de conversion, euh, des taux d'ouverture qui sont euh, extrêmement élevés. Et votre objectif, finalement, c'est une fois de plus de descendre dans ce fameux tunnel et de faire en sorte que derrière, bah, peut-être qu'il a envie de prendre un rendez-vous avec vous. Donc Vous êtes dans une démarche où là, vous avez envie de montrer toute votre expertise, de montrer votre preuve sociale. Est-ce que vous avez réussi Est-ce que vous avez des cas pratiques Est-ce que vous avez euh, des, des éléments de réassurance à apporter Donc Ça, c'est un élément qui est super important. Euh, exemple numéro 3, là, on va parler du sujet de la conversion. Euh, une fois qu'on est vraiment avec un prospect qui est qualifié et qui est chaud euh, le sujet de la conversion euh, il est euh, super important hein, c'est celui qui va nous euh, rapporter du chiffre d'affaires euh, pour essayer de diversifier parce que je me dis que pour certains d'entre vous vous êtes peut-être e commerçants vous avez des activités de vente en ligne directe euh, qui est super important et où tout ce qu'on a vu là s'applique euh, c'est le sujet du panier abandonné qui est un très grand classique euh, aujourd'hui le panier abandonné c'est quasiment un immanquable euh, si vous avez votre site e-commerce, euh, et là, je vous ai mis deux exemples, alors des, des très grands classiques, à savoir Zalando et puis euh, Asphalt, euh, où chacun vont avoir finalement leur propre stratégie euh, en fonction de bah, leur démarche commerciale. Euh, on voit qu'un Asphalt va beaucoup plus jouer sur la fibre émotionnelle, parce que c'est leur branding qui veut ça. Un Zalando, va jouer sur la remise sur le panier. À vous de voir votre business model, ce que vous êtes rentable quand vous faites ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce sont des, des immanquables d'une activité digitale. Je vous ai mis quelques chiffres clés pour l'étayer. Euh, c'est l'un des types d'emails le plus lu, avec un taux d'ouverture moyen de 45%. Et on sait aujourd'hui qu'envoyer jusqu'à trois emails de relance par panier abandonné, ça augmente les ventes de 69%. Donc autant vous dire que si vous avez un e-commerce, que vous commencez à avoir euh, des visites sur votre site web, que vous capturez des contacts, vous avez quand même tout intérêt euh, à déployer ce type de campagne. Euh, pour convertir finalement ces prospects euh, en clients, euh, voilà, il peut y avoir aussi le sujet de la prise de contact ou de la demande d'un rendez-vous. Alors euh, là, je fais un petit focus très particulier qui me paraît assez important parce que souvent, on nous pose la question, c'est à partir de quel moment je contacte mon prospect et je lui demande un rendez-vous où j'ai envie euh, de l'appeler même au téléphone si c'est le cas. Euh, Posez-vous du coup le sujet du scoring. Alors, le scoring, c'est finalement le fait d'évaluer euh, le niveau de maturité, le niveau de chaleur, on pourrait dire, de votre prospect. Est-ce qu'il est vraiment euh, prêt, mature là à se lancer Il a envie d'acheter et ça se trouve, il est en train de voir chez des concurrents euh, où il en est euh, voilà, il achète de la bière à Ninkasi, mais peut-être qu'il va aller sur Saveur Bière en même temps, et il compare les prix, et il faut que moi je sois capable de le faire. Voilà, il, y a, il y a tellement d'exemples possibles, qu'on soit dans du B2B ou du B2C. Euh, le fait de scorer, ça va être d'identifier effectivement, est-ce que ça fait plusieurs fois qu'il vient sur mon site web Est-ce qu'il euh, a déjà demandé plusieurs rendez-vous Est-ce qu'il a téléchargé plusieurs contenus Ou est-ce qu'il s'est inscrit à, à plusieurs webinars euh, ça, ça peut devenir un peu technique, vous avez peut-être intérêt à avoir une petite équipe marketing quand vous êtes euh, sur des sujets de scoring ou alors vous avez des super outils euh, à votre service. Mais sachez que c'est un des sujets qui est super important pour éviter de perdre de l'énergie et vous adresser aux bons prospects. Je vous ai mis quelques exemples à droite, de scoring de vos prospects euh, qui est très propre à votre propre business. Il vous, n'y vous, a pas de règles écrites euh, dans le marbre qui disent, tiens, euh, je visite une page de vente, j'ai 20 points sur mon scoring euh, et puis j'en ai 5 sur le téléchargement d'un e Mais c'est pour vous donner des, des exemples et de vous dire, bah, finalement, euh, en fonction de comment je transforme d'habitude, je vais donner une note globale à mes prospects et en fonction de cette note globale, je vais le contacter. Et à chaque fois, ça dépendra des canaux qui sont les plus efficaces, d'où l'intérêt de suivre « est-ce que euh, j'ai converti grâce à ce levier-là ou à celui-ci » et de savoir finalement euh, d'où viennent vos clients. C'est finalement ce qu'on a envie de, de traquer. Là, je vous ai mis un exemple. Euh, j'ai été contacté récemment euh, par une boîte avec laquelle je suis en contact depuis six mois. Bah, il m'a envoyé euh, finalement euh, encore une étude de cas euh, pour euh, convertir. Et il m'a demandé si je voulais prendre un rendez-vous dans son agenda. Ça, c'est un exemple type d'email, de prise de contact, euh, en bas de funnel, où il s'est dit, là, il a probablement envie de passer à l'action. Euh, je ne sais plus ce que j'avais fait, j'avais dû peut-être encore télécharger un énième livre blanc. Euh, et donc, ça, c'est un sujet qui est super important pour vous, pour éviter de vous disperser et, et de gagner en, en efficacité. Le sujet pour convertir, c'est quel est le contenu que je peux partager pour transformer Souvent, c'est un point, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'appeler, il ne suffit pas d'envoyer un email pour demander un rendez-vous. On l'a vu sur l'exemple que je vous ai donné avant. Il faut savoir qu'est-ce que j'ai envie de proposer comme contenu de valeur. Euh, là, je vous ai donné quelques exemples clés qui me paraissent super importants. Il y a euh, les études de cas. Nous, chez nos Camino, on aime beaucoup ça. Pourquoi Parce que quand euh, on a une conversation au téléphone avec un prospect, euh, souvent il va nous dire « est-ce que vous avez déjà accompagné euh, des entreprises dans, euh, je ne sais pas, les services B2B »« Ah bah oui, bien sûr, regardez, j'ai euh, tel et tel client, vous pouvez retrouver son étude de cas. » Donc c'est sûr que l'étude de cas, c'est un peu la clé de voûte, parce que ça veut dire quoi Vous avez un client euh, de votre entreprise qui a pris le temps, euh, de donner son avis, de raconter son histoire euh, et, et que ça soit publié en ligne, et que ça soit promu comme objet marketing. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a une confiance qui est très forte dans euh, la, la, la structure qui l'accompagne. Donc, c'est un élément qui est super rassurant pour un prospect. Ça peut être une demande de rendez-vous, de bilan gratuit ou ça peut être une demande de démo gratuite. Euh, par exemple, chez celle-ci, vous fonctionnez comment, euh, Marie-Odile, sur euh, ces sujets de conversion alors, bah, du coup, on propose tous, tous les contenus que tu montres ici, hein, que ce soit des études de cas, des rendez-vous de bilan gratuits ou des démos gratuites. On a laissé gratuit également. Après, on a développé aussi un. Hein, on développe de plus en plus des contenus extrêmement pratiques. Quand on se pose la question de quel est le bon contenu à créer au bon moment, vos prospects ont forcément des points de douleur, des problématiques très concrètes dans leur, dans leur quotidien et leur adresser parfois des exemples de bonnes pratiques, des checklists, des modèles voilà, des contenus qui sont très, très pratiques et qui sont très liés à leur Problématiques quotidiennes. Euh, peut-être que les relances, du coup, la transformation, on sera beaucoup plus aisée, puisque votre approche commerciale sera peut-être plus évidente euh, que sur des contenus très prospectifs. Euh, voilà, si vous partez sur des contenus vraiment euh, pratiques, concrets, euh, qui peuvent aider du coup, vos prospects à, à mieux fonctionner au quotidien, euh, oui. la transformation sera peut-être plus évidente. Et nous, ah. on, le voit, on le voit très bien. On a un exemple c'est le modèle de gestion de trésorerie, par exemple. Voilà. Ah permet du coup à des, à des dirigeants de faire du prévisionnel. Euh, c'est un contenu qui est hyper apprécié. Faut des contenus à forte valeur ajoutée, euh, mais c'est un contenu très pratique euh, qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. Euh, et du coup, la relation commerciale en relance de ces, euh, de ces personnes qui téléchargent ce contenu est beaucoup plus aisée. Euh, donc, euh, penser vraiment euh, effectivement pratique. Alors, là, on parle de contenu qui est de réassurance, mmh. euh, mais de contenu vraiment pratique, ancré dans le quotidien de vos cibles, euh, peuvent vraiment faire de la différence. Mmh. Oui, super intéressant et on voit d'ailleurs, je pourrais revenir sur la slide d'avant du tunnel qui me paraît clé. Euh, C'est vraiment une slide, vous pouvez vous, vous le gardez, vous l'imprimez à côté de vous et peu importe que vous soyez entrepreneur en lancement ou ou que vous soyez super mature avec une équipe marketing, c'est l'une des clés, c'est à droite finalement tout ce que vous pouvez mettre en place comme euh, contenu marketing en fonction de vos enjeux. Alors surtout, hein, c'est un peu ce qu'on promeut chez Nokia nous, ne vous lancez pas sur tout, tout de suite, allez-y étape par étape, euh, mais néanmoins, à chaque contenu, sa place dans le tunnel de conversion. Euh, donc voilà un petit peu où on en est sur ces sujets de, de conversion, de quand est-ce que je contacte mon prospect, quels sont les contenus que je peux partager pour transformer et bien, la de dernière étape euh, qui est souvent négligée, oubliée, euh, peu importe le terme qu'on utilise, c'est quand une fois que j'ai mon client, euh, bah c'est comment je fais pour le fidéliser et en faire un, un promoteur donc, voilà, ne jamais, jamais négliger cette partie de la fidélisation. Alors, le fait de faire une étude de cas avec un client, c'est super. Hein Ça va vous servir pour tous vos contenus, vos guides, vos pubs, votre blog, les Team, votre site web, etc. Mais c'est aussi de s'appuyer sur la force de frappe de la recommandation, le parrainage. Moi, j'ai tendance à dire que la recommandation, c'est le levier aujourd'hui le plus efficace le plus rentable. Pourquoi Parce que tu as un coût euh, finalement extrêmement faible par rapport à votre stratégie d'acquisition. Euh, et là, on vous a mis euh, un exemple du côté de celle-ci. Alors, je pense que tu peux en parler parce que je sais que c'est oui. euh, un super levier oui. chez vous. Hein. Et c'est vrai, ce, enfin, vrai que le parrainage en b 2 est souvent oublié, alors qu'en fait, c'est une, enfin, une mécanique qui, euh, qui va euh, extrêmement bien fonctionner. Et Chez nous, c'est une part non négligeable hein, de l'acquisition de, de nouveaux clients qui sont du coup parrainés euh, par, euh, par des clients, celles-ci. Euh, et ce qui, est un, ce, qui est un, ce qui est important dans le parrainage, c'est euh, lancer un programme de parrainage, est très important. Après, c'est aussi se demander à quel moment c'est peut-être le bon moment d'adresser ce message à vous. Euh, cible, euh, Peut-être que vous organisez des enquêtes de satisfaction, euh, ça peut être euh, voilà, suite à un retour d'enquête de satisfaction, ça peut être suite à une première commande. Euh, il faut aussi, dans ces, dans ces logiques de parrainage, trouver le bon moment pour adresser le message, pour que ce soit d'autant plus performant. Mais effectivement, le parrainage est oublié et, et sous-estimé euh, sous en termes d'acquisition. De, de, oui, complètement. Et nous aussi, chez no caminos je vous ai mis l'exemple euh, à, à droite de, de la structure de l'email qu'on envoie à l'ensemble de nos clients. On, les, on les, les remercie de nous donner le contact d'une entreprise et on va euh, finalement faire une remise commerciale euh, pour le client qui va signer avec nous. Donc, euh, c'est vraiment gagnant-gagnant à tous les niveaux. Euh, le petit tips qu'on peut vous donner par rapport à tout ça, c'est de solliciter vos clients au bon moment. Euh, c'est un conseil que je, je, peux, je peux vous donner si vous vous lancez sur ces sujets là euh, ne le faites pas juste après l'achat euh, de votre produit euh, dans le sens où vous ne savez pas s'il a été satisfait s'il euh, se l'a approprié euh, Et peu importe que ce soit euh, une solution euh, B2B ou B2C que ce soit un, un produit ou un service euh, laissez le à la personne, au client euh, d'être devenu vraiment un promoteur et, et donc pour ce faire on a besoin qu'il ait eu une adoption, un usage du produit donc laissez quelques mois s'écouler ou appuyez vous sur des données euh, un petit peu euh, factuelles que peuvent être euh, euh, le réachat. Euh, tiens à partir du moment où il a acheté plus de trois fois en six mois, je vais lui envoyer un email pour lui demander s'il si, euh, veut euh, parrainer un proche. Euh, ou alors, tiens, il a déposé un avis sur mon compte Google My Business ou mon Trust Pilot. Euh, ah, bah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris le soin, euh, voilà, il, a, il, a, il, a, il a quand même pris le temps et le soin d'écrire, de déposer un avis. Donc, euh, voilà, c'est un, un critère qui est super euh, euh, super important pour vous pour déclencher ce, ce scénario-là. Donc on, on ne saurait que trop vous conseiller de, de, de mettre en place ce type de campagne automatisée. Et ça, c'est tout l'intérêt d'outils de, de, de marketing automation, c'est que vous savez que vos clients ont transformé, ont signé, il y a du chiffre d'affaires en face, bah, c'est très simple à déployer avec quelques critères. Euh, et on, on vous invite vraiment à le faire. Cas euh, d'usage aussi en e-commerce, e hein, euh, je pense que dans des sujets de fidélisation, on a aussi tendance un peu à l'oublier, euh, c'est la relance euh, à X mois sans conversion ou sans chiffre d'affaires réalisé. Euh, ça aussi c'est un sujet, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire j'ai fait un énorme travail d'acquisition, j'ai dépensé des campagnes ads, du SEO, j'ai un client, il n'a acheté qu'une seule fois, alors qu'il aurait dû acheter plusieurs fois, Tiens, il faut que je, je trouve le truc, pourquoi il, il recommande pas chez moi bah ?» Là, c'est un sujet où on a besoin de se rappeler à lui. Euh, et Je vous ai mis un exemple très concret. Euh, vous nous manquez, là, vous pouvez mettre un petit incentive pour lui donner envie de revenir. Ou pourquoi pas juste lui poser une question, dire « Tiens, pourquoi vous achetez plus chez nous ?»« Répondez à ce questionnaire. » Ça va dépendre un petit peu de vos attentes, de vos envies. Mais quand même un petit rappel que vous, pour que vous ayez toujours en tête, euh, retenir un client, ça coûte cinq fois moins cher qu'en conquérir un nouveau. Donc, surtout, ne vous privez pas de tout ça. Pour finir sur le sujet du marketing automation, avant de laisser la balle à Marie-Odile sur un sujet qui est clé aussi, c'est de vous rappeler ces quatre facteurs, facteurs clés de succès. Pardon. Pensez personnalisation euh, et conversation. J'ai mis conversation, c'est conversation, c'est humanisation finalement. Dans tout ce que vous allez faire, vous allez... Créer un lien, créer une relation avec votre prospect et votre client. Donc surtout, euh, n'hésitez pas à, euh, à, dans vos emails, à les personnaliser en disant euh, « Bonjour Marie-Odile » ou « Bonjour anne émilie j'espère que vous allez bien enfin, ». C'est des choses qui sont ultra rassurantes. et On se dit que je n'ai pas affaire à quelque chose d'automatisé. En plus, c'est vraiment ce que voilà, vous ressentez au fond de vous quand vous gérez votre business. Euh, les mails les plus courts sont souvent les plus efficaces. Et je dirais la même chose sur les parcours. Moi, je mets un petit warning et euh, je, je pense que c'est un, un sujet, ça ne sert à rien de rentrer dans des scénarios de marketing automation avec 10 séquences ou 15 séquences euh, d'emails. À un moment, si votre prospect ne convertit pas ou de 4-5, bah, on va dire qu'il n'est pas intéressé ou que c'est trop tôt ou vous ne adressez pas le bon contenu. Et puis, euh, c'est euh, gérer autant d'indicateurs de, de pilotage sur autant de séquences d'emails. Donc, Je pense qu'à un moment, il faut vous mettre en face de la réalité. Si vous n'êtes pas une, une ETI ou une boîte du CAC 40, vous n'avez pas forcément la capacité à tester plein de séquences sur plusieurs étapes du, de, de, de, vos, de vos campagnes marketing. Donc, restez simple et pareil dans les emails. Euh, les emails qui convertissent le mieux sont ceux qui sont le plus humanisés et qui sont les plus courts et qui vont droit au but. Euh, structurer vos données ça c'est vraiment vraiment un sujet qu'on va rabâcher penser aux champs vous avez envie de collecter en lien avec votre travail sur vos personas euh, c'est ce qui va vous permettre derrière de définir des segments donc des groupes de clients type ou de prospects type vous allez vous dire tiens ça c'est des prospects de tel type ils ont tel et tel critère et pour travailler ces critères vous avez besoin de champs normés euh, et attention aussi à la pression marketing attention à pas envoyer euh, des emails de manière trop rapprochée. Euh, je vous déconseille d'envoyer des emails euh, avec un, un espace temps de moins de 4 jours. Euh, allez, 3 jours, c'est vraiment un max, max, max. Euh, les, euh, le, le, on sait qu'on est inondé de, de, de campagnes email. Euh, vous avez tout intérêt à les espacer, quitte à avoir plusieurs séquences. Pour que euh, bah, voilà, le, le, votre prospect, votre client il ait le temps de s'habituer et qu'il soit rassuré aussi et qu'il ne se dise pas là, c'est un peu trop pushy. Ça, c'est aussi un sujet. On voit bien que les taux de désabonnement euh, augmentent en fonction de cette pression marketing. Et donc, voilà, je passe la main à marie odile pour parler euh, du reste du sujet qui est le CRM, qui est le, le cœur du réacteur. On, on va voir un petit peu enfin juste avant de passer sur la slide comment est-ce qu'un CRM parce qu'on a parlé de Market Auto, on parle de CRM les deux outils sont pas euh, sont censés être alignés et sont totalement complémentaires et on va le voir un peu plus loin euh, dans la présentation donc juste pour revenir un petit peu sur juste le concept de CRM qu'est-ce que c'est qu'un CRM donc c'est un outil qui permet de gérer votre relation client c'est un outil qui va venir centraliser du coup l'intégralité de vos interactions commerciales avec vos prospects vos clients vos fournisseurs et qui va vous permettre en, en globalement, d'automatiser votre process commercial euh, et de le suivre. Euh, c'est un outil qui est euh, euh, censé, en tout cas, et c'est important euh, de, que, que ce le soit, euh, qui est censé vraiment être partagé entre les équipes commerciales qui vont bien, bien évidemment closer vos opportunités d'affaires, mais le marketing doit avoir accès au CRM aussi pour pouvoir lui suivre et piloter son activité. C'est très important. Le marketing va venir investir des canaux, vous transmettre, enfin, transmettre du lead aux équipes commerciales. Il faut absolument qu'on euh, voilà, qu soit euh, bien aligné et que la transmission d'informations se fasse euh, en temps réel entre les deux équipes. Euh, donc, un CRM, voilà, un, un, outil, euh, un, outil, un outil qui va vous permettre, du coup, euh, quand il est aligné avec un outil de marketing automation, c'est-à-dire que vos deux outils ne doivent pas fonctionner l'un à côté de l'autre. Vos deux outils doivent fonctionner l'un avec l'autre, et l'avantage de ça, c'est que vous avez du coup une seule et même base de données, une base de données de marketing automation qui est la même, enfin qui est presque la même en tout cas et que vous allez retrouver dans votre CRM, qui est une donnée qui est unique, qui est centralisée, euh, et, justement, et segmenter tu le disais très bien François juste avant euh, l'importance de la segmentation elle va aussi se retrouver dans votre CRM et le CRM doit communiquer avec votre outil de market auto pour savoir euh, du coup est-ce que vous vous adressez à un client ou à un prospect vous n'avez pas forcément adresser nécessairement les mêmes messages à un prospect et à un client euh, éviter la sursollicitation commerciale est-ce que votre prospect a été déjà très sollicité par votre équipe commerciale et par ailleurs vous lui envoyez des, des, des emails en, en market auto Donc, tout ça fait que du coup, quand l'information est centralisée et partagée, euh, bah, on évite pas mal d'écueils et on, on sauve aussi pas mal sa l'avantage aussi d'avoir ces deux outils CRM et Market Auto, ça vous permet du coup d'avoir un suivi de performance on verra un tout petit peu plus concrètement avec un exemple juste après mais l'investissement le, le, le, de l'équipe marketing et à la fin ce que ça a donné en termes de clients c'est important de pouvoir, de pouvoir avoir une vision globale et 360 de l'ensemble du cycle d'un client euh, qui arrive prospect et qui termine euh, voilà, effectivement peut-être client à la fin. Et tout ça fait que du coup, vous, vous favorisez forcément une meilleure relation commerciale. Vous évitez la sursollicitation euh, et du coup, vous, vous améliorez votre réputation au global avec des communications plus pertinentes euh, à chaque point de contact. Et un exemple même type que tu donnais tout à l'heure, c'est euh, on parlait de parrainage. Bah, voilà, effectivement, un client qui, euh, qui achète plusieurs fois euh, cette information-là, vous allez certainement l'avoir dans le CRM. Il faut qu'elle soit, qu soit transférée dans votre routine market auto. Un client satisfait, pareil, vous allez peut-être avoir l'information dans votre CRM. Il faut que vous puissiez du coup créer du lien avec votre routine marketing automation. Donc voilà tous les avantages d'avoir vraiment ces deux plateformes qui fonctionnent ensemble. Elles ne doivent vraiment pas être à côté l'une de l'autre, elles doivent vraiment être alignées. Euh, et du coup, elles, voilà, elles, elles arrivent à différents niveaux du parcours client. Euh, on l'a vu tout à l'heure, vous allez être sur des parcours avec euh, voilà, un outil de marketing automation, vous allez pouvoir savoir combien de personnes sont venues sur votre site internet, combien de personnes ont éventuellement téléchargé un contenu, fait une demande de contact euh, et devenir du coup des prospects. Et dans le CRM, vous allez être en capacité de suivre tout ce qui se passe après est-ce euh, que ce sont des prospects qui sont Qualifiés ou pas Est-ce qu'ils sont dans ma cible Est-ce qu'ils correspondent bien à mon persona euh, Est-ce que ça m'a généré une opportunité d'affaires, c'est-à-dire euh, une opportunité avec un vrai potentiel business derrière Et puis à la fin, est-ce que j'ai signé Est-ce que voilà, est-ce que j'en ai fait un client euh, Et ces informations-là, euh, elles sont critiques et c'est hyper important de pouvoir du coup les mesurer parce que. Voilà, tous les efforts marketing que vous allez mettre sur la table, que ce soit en campagne Google Ads, en campagne sur les réseaux sociaux, en emailing, même si ça n'a pas un coût, euh, bah vous allez pouvoir du coup savoir que vous avez généré ça, les 5 visiteurs sur votre site Internet. 1 personnes ont peut-être téléchargé votre, euh, votre contenu euh, à livre blanc, par exemple. Euh, mais dans ces 1 contacts, en fait, euh, il n'y en a que 500 qui correspondent plus ou moins à votre cible. Euh, donc, euh, je ne sais pas, un exemple concret, nous, chez celle-ci, on va plutôt s'adresser à des dirigeants, directeurs commerciaux et directeurs marketing. On peut avoir euh, pas, pas mal de prospects qui viennent télécharger euh, nos contenus par pure curiosité. Il n'y a pas de projet euh, parce qu'on c'est du contenu à faire de valeur ajoutée. Donc, dans ces prospects, euh, quelle est la part, du coup, de ces prospects qui vont être qualifiés, qui sont valide d'un point de vue commercial et dans ces prospects qualifiés, combien vont pouvoir se transformer en opportunité d'affaires pour vous et combien du coup à la fin décideront peut-être de choisir votre solution ou vos produits et c'est à partir de là que vous allez pouvoir calculer des taux de conversion donc là je vous ai mis des, quelques exemples, C'est des, des. moi qui suis en, en acquisition du coup chez celle-ci et dans mes anciennes boîtes aussi, euh, c'était des, des KPI qu'on suivait de très près, euh, que sont le taux de conversion d'un visiteur à prospect qualifié, c'est-à-dire avec ce taux de conversion là vous allez être en capacité de mesurer euh, la qualité des prospects que vous, que vous générez sur votre site internet et ensuite euh, un taux de conversion bah, de prospects qualifiés à client, euh, est-ce que mes communications ont été... Est hyper pertinente et est-ce que du coup les prospects que j'ai généré euh, que j'ai générés euh, convertissent au final et après vous allez pouvoir calculer tout un tas d'autres d'autres KPI que sont le coût d'acquisition client j'ai investi tant en Google Ads ça voilà, ça voilà me et du coup j'ai généré tant de clients et ça me permet de calculer un coût d'acquisition et tout ça fait que du coup je pense aux équipes marketing qui sont en négociation budgétaire tous les ans, tous les trimestres enfin ces informations là elles sont clés pour pouvoir du coup mesurer vos efforts et investir sur les canaux qui sont les plus performants pour vous euh, et du coup, comment ça se passe Il y avait une question dans le dans le, dans le chat. Mais on, on y reviendra peut-être plus précisément si on euh, si on n'y répond pas avec ce slide ce slide ici. Euh, comment ça se passe C'est quoi un tracking En fait, qu'est-ce qu'on traque euh, Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on traque dans un outil de marketing automation On va traquer des sources. Euh, donc, chez Netamino, je suppose que vous traquiez, euh, voilà, quelle est la source qui a généré peut-être le plus de téléchargements sur, sur le site web, euh, ah. un email, une campagne Google Ads, je ne sais pas, Pierre-François, ouais. tu Ouais, Oui, non, mais super intéressant. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée, et, euh, ça, je sais que c'est souvent un sujet, hein, mais euh, aujourd'hui, vous pouvez traquer euh, finalement quasiment tout aujourd'hui et effectivement vous pouvez traquer quelle est votre campagne euh, quelle est votre source et quel est votre médium euh, quel est le, le voilà l'un le, le, le, des médias que vous avez utilisé est ce que s'il vient des réseaux sociaux est ce qu'il vient de votre site web est ce qu'il vient de votre blog est ce qu'il vient d'un webinar euh, est ce que ça vient d'une campagne email de la semaine dernière euh, et enfin c'est ce que ça vient de quel type de médias est ce que c'est euh, réseau social etc. donc vous pouvez avoir un niveau de granularité finalement très fin donc là on a mis l'exemple de l'utm un type de tracking euh, et euh, qui vous permet effectivement, vous le voyez sur le graphique en haut, qui, qui est le, le type de graphique qu'on a dans l'outil de Camino, mais il en existe plein d'autres, hein, euh, qui vous permet de voir quand est-ce que vous avez converti en termes de volume et par quel levier et ensuite du coup dans le CRM quand les, quand les deux outils du coup sont, sont alignés euh, CRM marketing automation bah, ces sources que vous allez retrouver dans votre outil de marketing automation vont retomber dans le CRM et après dans le CRM vous êtes du coup en capacité de savoir euh, quel est le canal qui a généré le plus de clients qui a généré le panier moyen le plus important euh, qui a généré euh, le, voilà, le, le revenu le plus important et c'est hyper important alors oui effectivement j'ai parlé du TM euh, qui sont un, un système de tracking on pourra vous mettre un, un email un, le lien pour les pour les construire mais c'est hyper important que ces sources euh, et votre outil de marketing automation qui les enregistre, que ces informations redescendent bien dans votre CRM de façon à pouvoir suivre ensuite euh, la performance par canal. Donc on voit on donne l'exemple, c'est un exemple de screen celle-ci, juste en bas, où on, nous on remonte du coup les, les sources, euh, les catégories de sources. On va même, pour certains d'entre vous qui investissent en campagne Google Ads, vous pouvez même aller jusqu'à euh, le terme de recherche, euh, de taper sur Google. Donc, c'est hyper important euh, voilà, de, de bien mesurer. Et qu'est-ce qu'on mesure ben, C'est surtout les cadres. Enfin, en tout cas, en principal, ce sont euh, vos sources et vos canaux, euh, canaux d'acquisition. Et, et, et l'intérêt aussi d'avoir des outils qui fonctionnent ensemble, euh, pour vous, euh, équipe marketing ou équipe dirigeante, c'est de savoir aussi euh, euh, voilà, j'ai investi euh, X 000 euros dans une campagne, ça m'a généré tant de prospects. Pour autant, euh, les équipes commerciales. Euh, Annule ces prospects ou me disent « non, euh, euh, l'opportunité est perdue ». Et le, le fait d'avoir un CRM va vous permettre de remonter aussi de la data de terrain, ça c'est hyper important, euh, savoir pourquoi est-ce qu'une opportunité a été annulée euh, Est-ce que euh, en fait il n'y avait pas de projet Est-ce qu'il euh, y a des limitations techniques Je sais pas, chez nous, chez celle-ci par exemple, notre CRM ne peut pas répondre à Enfin, en un CRM très généraliste, mais il y a peut-être euh, parfois des, des, des fonctionnalités que, que nous n'avons pas en natif et qui peuvent être parfois bloquantes dans une, dans une, dans une étape de conversion à, à client. Euh, et du coup, c'est hyper important que ces informations, vous puissiez les consolider, les concentrer dans le CRM euh, et que ces informations-là soient partagées du coup euh, dans l'entreprise euh, pour pouvoir améliorer le produit euh, ou pour améliorer les campagnes. Tu veux rebondir, Jean-Pierre euh... Oui, parce que je trouve que c'est. Oui, voilà, on fait le, le, le point euh, sur le sujet de l'analyse la de vos résultats. Euh, ça, c'est l'aboutissement de toute cette logique de ce, de ce webinar, finalement. C'est-à-dire que vous capturez un prospect parce que vous avez des campagnes marketing. Donc, si vous avez des campagnes marketing ou des outils marketing, vous avez des dépenses ou du temps que vous y allouez. Donc, si vous avez fait votre travail de, de budgéter euh, vos campagnes ou le temps que vous y passez, vous savez combien vous coûte chaque canal. Et donc derrière, si vous êtes capable d'avoir le lien et de vous dire, bah, tiens, euh, j'ai euh, X euros de chiffre d'affaires généré grâce à ce levier que j'ai activé, donc grâce à de la pub en ligne ou grâce à mon blog, bah, finalement, vous allez être capable de calculer la rentabilité de vos opérations et de vous dire, tiens, quand je crée un livre blanc, bah, ça me coûte tant d'argent, mais je regarde surtout combien ça me rapporte. Et c'est là où ça devient intéressant et on raisonne plus en coûts. Mais on, on raisonne en retour sur investissement. Et tout l'intérêt d'avoir ces deux, ces, deux, ces, deux, voilà, ces, deux, ces deux systèmes qui fonctionnent ensemble, et, et d'autant plus aussi pour vous, alors peut-être pour des, pour des entreprises plus mentales mais savoir aussi quand on est responsable de campagne marketing, par exemple, de savoir est-ce que mes leads, est-ce que les leads que je fournis ont été traités, dans quelle mesure, est-ce qu'on est proche d'un d'une clôture Est-ce qu'on est proche euh, voilà, d'une un, opportunité gagnée Enfin, toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les retrouver dans le CRM et ça vous permet du coup de ne bah, de plus avancer à l'aveugle, en fait, euh, euh, quand, quand vous lancez des campagnes, mais d'avancer euh, avec une data euh, qui est euh, en temps réel qui est, qui, et qui, est, euh, qui vous permet du coup de mesurer euh, euh, toute la performance de, chaque, de chacun des canaux que vous allez activer en amont. Donc, euh, quand on parle de CRM et marketing automation, on parle, tu, tu le disais tout à l'heure, Pierre-François, ce qui est important, c'est d'avoir effectivement des contenus de bonne qualité et qui sont ciblés. Euh, c'est hyper important de traquer vos campagnes marketing, d'être capable de remonter ces sources. C'est primordial, dans, euh, dans, dans, dans, dans, c'est vraiment primordial aujourd'hui. Et du coup, d'aligner vos outils. Pour que du coup ces informations transitent bien et que vous puissiez avoir du coup ce funnel reconstruire du coup ce funnel complet et investir l'année voilà, d'après la semaine d'après ne plus être en réaction mais être plutôt proactif dans l'activation de et les choix que vous faites de canaux d'acquisition. Ouais, pour rebondir là-dessus je pense que c'est la clé de voûte c'est tout l'intérêt du marketing digital d'aujourd'hui c'est si que vous avez la possibilité d'évaluer vos actions. Euh, alors qu'il y a encore 10 ans, quand vous euh, réalisiez un flyer euh, qui vous coûtait X euros, c'était très compliqué euh, de, de, de savoir combien vous avez rapporté, à moins de mettre un code dessus. Alors moi, je me rappelle, je faisais ça au début, euh, quand on ouvrait un bar-resto, on faisait des flyers, on mettait un code et on escomptait que quelqu'un vienne avec ce fameux flyer. Enfin, c'était euh, effectivement euh, très compliqué de traquer tout ça, ou c'est comme une campagne de pub à la télé, c'est... Euh, voilà, vous pouvez voir l'impact sur le nombre de visiteurs sur vos réseaux sociaux, sur votre site web. Néanmoins, vous ne pouvez pas savoir très clairement combien ça vous a rapporté. Et là, c'est tout l'intérêt de ce modèle. Euh, C'est-à-dire que pour des, finalement des, des investissements d'outils assez faibles, euh, bah, vous allez pouvoir évaluer euh, l'impact de tout ce que vous faites au quotidien en temps réel. Et ça, ça a une valeur qui est quand même assez inestimable. Alors, bah, du coup, je pense que nous avons terminé. Euh, Est-ce qu'il y a des questions On regarde les questions un peu. Est-ce qu'on a... Est qu a répondu Parce qu'il y avait une question euh, au tout début. C'était une des premières questions euh, sur le que ou qui traquer mm -hmm. Je vous propose simplement en attendant, euh, juste avant de prendre les questions, j'avais juste une petite information euh, à donner aux, aux participants. Euh, Désolée Marie Odile, tu nous diras aussi hein, ce qu'il y a euh, sur cette, euh, cette slide. Il y a un petit, euh, une petite remise pour les participants, peut-être que tu veux nous en dire deux mots. Alors effectivement, oui, donc, si vous, vous êtes intéressé par la solution, du coup, celle ci, euh, tous les participants du webinaire bénéficient du coup de 20% de remise sur, euh, sur leur abonnement celle ci euh, euh, en tant que nouveaux clients. Donc si vous téléchargez le voilà le support de la présentation ou sinon euh, on pourra euh, éventuellement mettre le lien directement dans le dans le chat également. Euh, moi ce dont je voulais vous parler, bah, déjà merci pour euh, pour votre attention. Je vais vous partager dans le chat le lien vers le petit questionnaire de satisfaction qui vous permettra de récupérer le support de présentation. Et je voulais juste vous dire deux mots sur le fait que euh, on travaille avec un, un programme qui s'appelle tous en ligne maintenant, qui est complémentaire à nos, nos événements Folly Web. Euh, et si vous êtes aujourd'hui une entreprise qui existe depuis plus de deux ans en France et qui euh, a un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 euros, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous vous pouvez bénéficier de d'accompagnement de, en petit groupe, en collectif, euh, pendant trois semaines pour atteindre, pour franchir une première étape sur votre présence en ligne. Si jamais vous répondez à ces critères, eh bien euh, ces coachings sont tout simplement financés par l'État, donc sont gratuits pour vous. Euh, si vous êtes intéressé, pour en savoir un petit peu plus, je vous partage dans le lien, un, dans le chat, pardon, un petit lien pour euh, voir les dates des prochaines promotions et éventuellement vous inscrire. N'hésitez pas à faire cette démarche. Ou si vous avez des questions, je vous mets le lien, le l'adresse mail pardon de les, de, des folie web de l'équipe des Folies web pour que vous puissiez éventuellement nous poser toutes vos questions voilà ce que je voulais vous dire je vous propose qu'on qu passe effectivement aux, aux questions euh, des, des participants vous avez un petit onglet euh, qui s'appelle questions et vous pouvez euh, voter pour les questions que vous trouvez les plus euh, les plus pertinentes euh, on va revenir effectivement sur la question de, de Stéphanie euh, Marie Odile dont tu parlais qui était euh, que ou qui traquait je ne sais pas lequel d'entre vous voulait euh, Intervenir sur cette, cette question. En fait, la question, c'est est-ce qu'on y a répondu du coup avec les slides à la fin que, ou qui traquait En fait, quand vous parliez de tracking, est-ce que c'était bien. Enfin, euh, que traquer Nous, ce qu'on dit, c'est. En tout cas, Pierre-François, je parle avec toi, mais c'est traquer les sources de vos campagnes, c'est-à-dire est-ce que c'est un email, est-ce que c'est un livre blanc, est-ce que c'est un webinar, est-ce que la personne a participé à un salon, enfin toutes ces informations-là sont, sont critiques, enfin euh, il faut les récolter et les centraliser en tout cas à un endroit et euh, donc je pense qu'on y a répondu en partie. Pierre-François, je sais pas si tu veux euh, rajouter un, quelque ouais, chose. Oui, non mais euh, je pense que la, la logique c'est ça, il y a trois grandes choses, trois grands éléments qu'on peut traquer, c'est quel contenu on a téléchargé ou quel était finalement le, le, le type de point de contact, une demande de rendez-vous, un contenu téléchargé, une inscription à une newsletter, etc. Euh, sur quelle plateforme, hein, c'est quoi le, la source Et après, c'était quoi le type de canal Donc, je vais avoir une grande catégorie réseaux sociaux, euh, mais après, je sais que c'était via LinkedIn, via Facebook, via Instagram, etc. Euh... Donc euh, voilà, y a, y a, et puis vous pouvez voir euh, à quelle campagne, à quel moment j'ai envoyé, et de vous dire, bah tiens, j'ai eu une campagne Saint-Valentin, hein, on est 14 février. Cette campagne, il y avait une offre spéciale Saint-Valentin euh, que j'ai utilisée par de l'email, par des réseaux sociaux, par mon site web, peu importe, et de vous dire, bah, finalement, cette campagne-là, combien elle m'a rapporté. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une vision à 360 que vous pouvez avoir. Mais euh, si vous démarrez sur ces sujets, il faut vous former ou vous faire accompagner pour... Euh, comprendre comment dé déployer un plan de tracking un peu euh, un peu clair et structuré. Quoi. Et, euh, et je pense que ça fait écho, on peut peut-être reprendre une des questions, je me permets de prendre la suite euh, okay. sur le, euh, le sujet de, de, de, de comment euh, convertir et, et garder ses contacts par les réseaux sociaux euh, ça, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, si vous n'avez pas les coordonnées euh, email, ça va être très compliqué de rentrer en contact avec eux. Euh, vous pouvez faire de la campagne pub euh, à distance euh, pour les, euh, ce qu'on appelle les retargetés, donc les recibler. Bah, tiens, il est venu sur mon site web, il est allé jusqu'au panier, je, lui, je vais lui mettre une pub ciblée sur ce, euh, ce produit en question, en lui mettant une offre promo ou en, en l'incitant à revenir. Mais à un moment, il faut quand même que vous ayez, un si vous voulez que ça soit gratuit, que vous ayez réussi à capturer le contact. C'est pour ça qu'on essaye, dans la phase de, de, de découverte de l'entreprise, d'avoir des, des, des, des captures de contact très, ce qu'on a appelé, euh, légère inscription à newsletter, découverte d'un code promo, euh, etc. Après, rien ne vous empêche, effectivement, de enfin, sur des personnes qui interagissent sur les réseaux sociaux, de répondre systématiquement euh, à toutes les sollicitations pour justement rentrer en contact et en conversation. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de l'humanisation et de la conversation dans, oui. le, rapport, dans le rapport à la, à la marque. Oui. C'est primordial d'engager de, de, de, des conversations avec ces personnes. Et effectivement, oui. après, les réseaux sociaux. Vous avez tout un tas d'outils hein, sur LinkedIn et sur Facebook. Vous n'êtes même pas obligé de faire venir forcément sur votre site Internet. Vous pouvez aussi travailler avec des formulaires dans, les, dans, enfin, dans Facebook et dans LinkedIn euh, qui vous permettent de récolter rapidement en fait, euh, les données les réseaux sociaux des personnes. Et ça marche plutôt pas mal euh, mmh. pour euh, récolter du lead. Et ces personnes-là, vous allez pouvoir ensuite les, mmh. les uploader dans vos outils de market auto et CRM et commencer à travailler euh, euh, mmh. de, de, ouais, certains messages. Euh, certains messages il y a une question qui a été très plébiscitée par les participants, c'était comment éviter d'apparaître dans la boîte spam lorsqu'on fait un, un cold email Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à nous partager là-dessus alors là, on commence à sortir un peu des enjeux de marketing automation pur et dur dans le sens où souvent ça va être d'autres outils de clavier. Il y a quelques bonnes pratiques, à savoir faire chauffer sa boîte mail, pas l'envoyer à n'importe qui, faire un travail de ciblage et de qualité, espacer l'envoi de vos emails. Euh, voilà, il faut que votre boîte mail soit reconnue comme étant de confiance et donc il faut que euh, vous preniez le temps d'y aller petit à petit sur vos campagnes et puis si à un moment euh, voilà, vous envoyez des emails qui n'existent plus euh, ou euh, qui vous mettent en indésirable euh, bah, ça va nuire à votre réputation d'expéditeur d'email euh, voilà, tout ça devient un peu technique mais c'est sûr que le cold il faut y aller petit à petit de manière très personnalisée ouais. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais d'humain et donc rester ouais. sur cette, cette notion d'humain. Il faut arrêter de faire des choses voilà, industrialisées, il faut vouloir enclencher une conversation, poser des questions, c'est quand même une des clés de, du coldat. Il y avait une question sur les délais pour relancer les emails et qui rejoignait un petit peu la, une question aussi qui avait été posée sur est-ce que cinq... Cinq relances, 7 emails auto qui s'envoient tous les 15 jours, est-ce que c'est trop, pas assez? C'est quoi le bon rythme? Mmh. Et enfin, je peux commencer, mais en fait, pour le coup, quand quel délai pour relancer par email, en fait? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une personne qui euh, vient de s'inscrire sur votre site internet, à qui vous adressez un mail de bienvenue, il n'y a aucune raison d'attendre en fait. Euh, la personne est là, elle est présente, elle souhaite rentrer en conversation avec vous, en tout cas elle est, elle est là, vous allez avoir, un et de toute façon vous verrez tout de suite en taux d'ouverture, hein, si c'est euh, pas le bon moment ou, euh, ou le bon moment. Euh, et pareil, sur un panier abandonné, la personne vient tout juste de quitter votre site internet par exemple, donc, il ne faut pas attendre enfin je veux dire les, les personnes sont là et elles sont prêtes à interagir avec votre marque et euh, donc voilà c'est un peu le degré de d'intention euh, de la personne et bah, enfin même pour un téléchargement de livre blanc euh, enfin, en tout cas, moi, Pierre-François, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ne pas attendre trop longtemps non plus. Je veux dire, euh, un petit email pour remercier la personne d'avoir téléchargé le livre blanc et commencer à réengager une conversation un peu plus euh, euh, sur, un autre, sur, le, sur le sujet euh, au, dans la journée même, euh, même voire dans la minute, euh, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, ouais, c'est immédiat euh, de toute façon. Euh, vous êtes dans du conversationnel, du relationnel, vous n'êtes pas dans, dans de la vente pure et dure à ce moment-là. Il... Il faut, il faut montrer que vous êtes disponible dans, dans l'immédiat. Vous n'avez pas intérêt à attendre particulièrement. Après, sur vos séquences, le fait de les espacer tous les 15 jours, je trouve que 15 jours, c'est pour le coup très espacé. On, on perd vite de vue. Voilà, on est sur sollicité. Moi, je trouve que le bon rythme, c'est entre 4 et 7 jours. C'est de ce qu'on voit nous en termes de statistiques quand vous avez des séquences. Euh, c'est bien de ne pas être trop fréquent, mais ne pas être non plus trop espacé. Après, tout dépend de ce que vous vendez, hein, c'est comme tout. Euh, comment tout ça s'intègre aussi avec vos campagnes de newsletters. Si vous voulez faire rentrer dans les newsletters, c'est très important d'avoir en tête. Faites votre schéma de tous les points de contact. Vous le notez sur un papier blanc ou sur un, un paperboard. Euh, schématisez tous les différents points de contact qu'ils peuvent avoir. C'est super important. Hmm. Et euh, euh, on avait une question oui je sais pas si t'as vu une ouais, question Pierre-François que tu voulais euh, ouais je pense qu'il y a religieux. des sujets euh, sur euh, celle-ci No Camino c'est quoi les outils de marketing euh, combien ça coûte est-ce que c'est gratuit euh, est-ce qu'il existe des outils de, de CRM euh, gratuits enfin oui mais non c'est-à-dire qu'à un moment vous pouvez avoir des choses gratuites mais vous êtes Très limité en termes de fonctionnalité si vous démarrez vraiment vous êtes entrepreneur vous n'avez pas trop de moyens oui il en existe mais ça va être vraiment des grands basiques on peut pas dire le contraire et, et comme on l'a montré dans le, le schéma de tout à l'heure est ce que neocamino et celle-ci s'articule bah, complètement en fait c'est tout l'intérêt des, des deux outils c'est à dire que neocamino ça va vous permettre de, de capturer vos contacts par des formulaires des landing pages de, de segmenter et de mettre en place des campagnes de marketing euh, automatisées. Mais c'est surtout que derrière, vous allez pouvoir euh, suivre directement bah, vos émissions de devis, vos factures. Et les, les deux seront parfaitement imbriqués. Ça nécessite zéro effort, zéro travail de votre côté. Et, euh, et, euh, et ça vous permet d'avoir un tout cohérent. Quoi. Et les deux euh, bah, ont chacune leur, leur spécificité, leur fonctionnalité. Euh. Enfin, je sais que c'était une des questions qui avait été posée à un moment donné. Quoi. Top. Euh, on avait une question de François. En B2B, les nombres de contacts sont bien inférieurs. Il peut y en avoir plusieurs pour une même société cliente. Quelle approche préconisez-vous Plusieurs contacts pour une société hmm Oui. Euh, excellente question. Euh, ça va dépendre de qui est le décideur. Je pense que c'est l'une des clés. À un moment, si vous voulez convertir des prospects en clients, euh, si vous avez le stagiaire, le responsable com et puis le, le, le PDG euh, voilà, posez-vous toujours la question de qui est le décisionnaire hein est souvent les questions qu'on entend en B2B, euh, faites en sorte d'avoir un compte unique hein, pour ces euh, prospects, de ne pas les, tous les solliciter de la même manière, euh, mais, mais bien entendu ce qui compte ce sera le, le, le décideur est-ce qui ne vous empêchera pas d'avoir une relation avec euh, bah, le stagiaire ou le responsable communication mais néanmoins ce ne sera pas lu ces gens-là qui vont signer le bon de commande à un moment de votre prestation ou acheter votre solution. Super. Je pense qu'on a traité pas mal de, de questions. Est-ce que vous voyez encore des choses à rajouter tous les deux ou est-ce qu'on peut, on peut clôturer ce, ce webinaire de cette manière-là pour moi c'est bon, on a répondu à que, pas que mal que Pierre questions. Pierre-François a complété pas mal de réponses sur ouais. euh, donc, les questions, donc voilà, n'hésitez pas à regarder hein, si vous avez posé une question, euh, c'est vrai qu'on a regroupé pas mal de questions, parce qu'il y avait des choses qui, euh, qui étaient en, en doublon. Euh, merci à tous les deux, en tout cas pour euh, votre bienveillance envers les participants, pour votre temps euh, et votre partage de, de bons conseils euh, sur cette thématique du marketing automation et du CRM, euh, j'ai appris euh, plein de choses moi à titre personnel, donc je pense que les participants aussi. Euh, je vais vous remettre le petit lien vers l'enquête de satisfaction dans le chat. Je vous ai partagé aussi, pendant que Marie-Odile et Pierre-François répondaient à vos questions, une offre, euh, on vous a parlé tout à l'heure du code promo. Donc, vous l'avez dans le chat et vous l'avez aussi en téléchargeant le petit support de présentation euh, en complétant l'enquête de satisfaction que je vous remets à l'instant dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Marie-Odile, un, un petit mot de la fin euh, comme Pierre-François, merci beaucoup, j'étais ravie d'animer ce webinaire avec vous. Si vous souhaitez même continuer la conversation, euh, euh, par ailleurs, euh, à disposition aussi hein, sur euh, LinkedIn et autres. Et, euh, et puis, euh, merci, euh, merci pour toutes vos questions. Voilà, pareil. Merci à toi en tout cas. Ouais, et puis, bah, merci toi. beaucoup pour votre attention, plein de questions super intéressantes. Voilà, N'hésitez pas, si vous avez envie de creuser des points, voilà, un webinaire c'est court. Et euh, on est euh, très disponible pour pouvoir euh, vous orienter vers les bons choix, les bons outils, les bons conseils. Merci, à, ben vous. merci, merci à vous. super. Merci à tous les deux, en tout cas. Euh, merci à tous les participants pour leur écoute et leur participation très dynamique. Je vous ai remis à l'instant le lien euh, pour le, le code de, de réduction de, de celle-ci, si vous l'avez loupé. Euh, je vous souhaite à tous une très belle journée, une bonne continuation dans vos projets. Et je vous dis à bientôt pour un prochain événement Folie Web. Au revoir, Marie-Odile, Pierre-François. Bonne Au journée. revoir, bonne journée. Bonne journée.